Je vous présente aujourd'hui euh, l'intitulé de la présentation est ingénierie dirigée par les modèles appliqués aux chaînes éditoriales. Euh, L'enjeu, mon objectif ici, c'est d'essayer de positionner le processus de conception de chaîne éditoriale au sein de, des différentes solutions qui peuvent exister euh, en informatique. Dit autrement, c'est euh, essayer de trouver une réponse à qu'est-ce que Scenario Builder. Aujourd'hui, euh, si on essaye de, de, de répondre ah, Qu'est-ce que Scenario Builder Les quelques réponses qui peuvent nous venir en tête, c'est un environnement de programmation de chaîne éditoriale. C'est un petit peu ça, mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas un eclipse pour les chaînes éditoriales. On ne fait pas ce genre de choses. Une chaîne éditoriale de chaîne éditoriale. Pour le coup, techniquement parlant, c'est assez juste. Mais dès qu'on veut expliquer ce qu'est une chaîne éditoriale de chaîne éditoriale à des gens qui ne comprennent pas ce qu'est une chaîne éditoriale, on n'y arrive pas non plus. Bon, un dérivé de la première, un framework de conception de chaîne éditoriale. On a les mêmes, les mêmes avantages les mêmes inconvénients, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qu'on fait. L'objectif ici, c'est d'essayer de trouver une réponse à ça. Pour pouvoir y répondre, je vais revenir un petit peu en amont. Pourquoi Scénario Builder Pourquoi on a développé Scénario Builder Dans les chaînes éditoriales, mais dans tout un tas d'autres solutions en informatique, on peut différencier deux types de, de solutions. Une approche, qu'on va dire, générique, où Bruno en parlait un petit peu en, en introduction, l'objectif d'une approche générique dans les chaînes éditoriales, ça va être de faire un super schéma documentaire qui gère toutes les, les petites solutions que, dont chacun a besoin et tout ça assemblé nous ferait une chaîne éditoriale qu'on pourrait utiliser dans tous les contextes d'usage. Ce n'est pas très adapté à un contexte d'usage, mais ce n'est pas très cher à utiliser, parce qu'on va le développer une seule fois, et après n'importe qui peut l'utiliser dans le cadre des chaînes éditoriales, autant dans un milieu pédagogique que dans un milieu de documentation technique. Une approche spécifique, euh, le but du jeu c'est de modéliser, de faire, euh, de réaliser la bonne chaîne éditoriale pour le, bon, euh, pour le bon cadre. Évidemment ça va être plus adapté à l'utilisation, donc on va être plus efficace, euh, mais par contre on va avoir des coûts beaucoup plus élevés pour chaque chaîne éditoriale. A chaque fois je vais devoir redévelopper un ensemble d'éléments euh, avec des contraintes techniques fortes, euh, ce qui fait que ça, ça va avoir un coût vraiment non négligeable. L'objectif de scénary Builder, c'est de permettre une approche spécifique pour les chaînes éditoriales. Donc, euh, le principe, c'est qu'on écrit des primitives documentaires, euh, on publie un modèle documentaire et ajouté avec scénari Chaîne, tout ça me fait une, une chaîne éditoriale. Les avantages, c'est une conception qui est plutôt orientée sur le fond, c'est-à-dire qu'on va faire de la modélisation, et on va assembler des primitives plutôt que gérer des contraintes techniques et on optimise de façon assez drastique les coûts. Ça, c'est scénary Builder au départ. Je vais vous parler maintenant un petit peu d'ingénierie dirigée par les modèles. C'est une méthode de développement qui, est apparue entre, qui a commencé à apparaître entre 2000 et 2005, soit une période assez similaire que Scénario Builder. Bon, premièrement, une définition de modèle, c'est une définition de Rosenberg en haut en anglais, je fais une traduction assez libre en dessous, le, sur le qu'est-ce qu'un modèle. La, la modélisation permet d'utiliser quelque chose qui est plus simple, plus sûr ou moins cher que la réalité pour atteindre un certain but. Le modèle est une abstraction de la réalité dans le sens où il ne peut pas représenter tous ses aspects. L'objectif, c'est bien d'utiliser quelque chose de plus simple et on abstrait certains éléments. Si je prends un exemple, pas forcément le plus commun, mais, mais qui est tout à fait juste pour un modèle, c'est une carte. Une carte est un modèle euh, d'une représentation géographique. Euh, si on veut pouvoir utiliser une carte, il nous faut une échelle euh, qui est assez réduite pour pouvoir faire tenir la carte sur une feuille de papier. Si j'ai une échelle 1-1, j'ai une carte qui est non utilisable. J'ai le, le même niveau de complexité technique que mon modèle de départ, mais à échelle 1.1, 1, ça veut dire que 1 cm au réel égale 1 cm sur ma carte, c'est inutilisable. Ça, c'est pour la définition de modèle. Un, un modèle n'est pas utilisable sans ce qu'on appelle un métamodèle. Un métamodèle, c'est une grammaire qui définit un langage de modélisation graphique ou écrit. Dans le cas d'une carte, je vous ai montré une carte ici, on a des références communes qui nous permettent de voir que c'est l'Europe. Par contre, il y a des couleurs sur cette carte qu'on n'est pas forcément ici, euh, qu'on aurait du mal à, à qualifier. Pour pouvoir interpréter cette carte, j'ai besoin du métamodèle de la carte, la légende. Ici, on ne voit pas beaucoup parce que la résolution est assez faible. Euh, le, le, la carte que je vous ai présentée, c'est une carte des différents langages de l'Europe. Le, la légende explique ça. Un, prinsu, un processus d'ingénierie classique, comment ça se passe Je vais avoir un modèle, donc on va se réunir entre développeurs, on va faire un modèle de, de, de notre application, et ensuite, les développeurs vont s'inspirer de ce modèle pour essayer de faire un logiciel qui va correspondre à ce modèle. Je n'ai pas euh, un lien de correspondance strict entre le modèle et le logiciel. Il y aura d'ailleurs quasi nécessairement des différences, même fines, entre le modèle de départ et le logiciel final. Pourquoi Parce qu'il y a des contraintes techniques que je n'avais pas pris en compte au début, parce que je me suis rendu compte que certains éléments euh, ne conviennent pas dans la modélisation de départ, donc je vais modifier ces éléments-là au moment où je le développe. Le principe de l'ingénierie dirigée par les modèles, c'est de renverser l'utilisation des modèles. On ne va plus s'en servir comme une ressource qui nous permet de, de, de nous mettre d'accord et euh, d'aller développer quelque chose, mais on va s'en servir comme ressource opérationnelle. C'est quelque chose qui va faire partie du processus de construction de mon logiciel. Très concrètement, on va avoir des algorithmes de transformation qui vont prendre un modèle de départ qui est conforme au métamodèle et qui vont le transformer dans du code source, dans un logiciel final. Si je remets sur le schéma de tout à l'heure, on va avoir l'utilisateur qui va plus être en train de développer, mais qui va être en train de modéliser. Et le modèle, on va pouvoir, euh, à partir de ce modèle, générer euh, un logiciel final. Ici, sur ce schéma, je mets euh, une petite flèche sur le côté « est conforme à un état modèle ?» Pour qu'un processus de génération puisse fonctionner, on est obligé d'avoir un ensemble au départ, un logiciel de modélisation qui va me donner un ensemble de possibilités limitées que je suis capable de générer. Si je donne un ensemble de possibilités beaucoup trop large, je ne vais pas pouvoir générer les éléments que je suis en train de poser. Ce processus-là, quels sont les intérêts Et on retrouve en fait exactement le même argumentaire que notre Scenario Builder. Quels sont les intérêts C'est que c'est une conception qui est orientée sur le fond et non par des contraintes techniques. On va faire du modèle de logiciel et on a des gains significatifs sur les coûts de développement, aussi bien sur les développements initiaux qu'à la maintenance. Si j'essaye de, de calquer un petit peu ce modèle-là euh, sur le, les chaînes éditoriales Scénarii, sur le processus de, de conception de chaînes éditoriales Scénarii, je vais avoir une, une étape ici sur Scénarii Builder euh, où on va retrouver exactement le même principe. Qu'est-ce qu'on appelle le métamodèle ici Pour ceux qui ont déjà ouvert Scénarii Builder, le métamodèle de Scénarii Builder, c'est l'ensemble des primitives qui sont à disposition dans Scénarii Builder. Donc j'ai un ensemble de primitives qui sont mes petites briques rouges, qui sont mes petites truelles, casquettes de chantier, etc., ça, sont les icônes des primitives que l'on retrouve dans Scénary Builder. Ça, c'est mon métamodèle. Un modèle, ici, c'est un assemblage de primitives. Je, fais, je mets des primitives, ça me donne un modèle. À partir de ça, je génère une chaîne éditoriale. Ici, je fais un petit peu de simplification. On génère, dans, à partir de Scénary Builder, un WSP Pack qui, assemblé à Scénary va donner une chaîne éditoriale. Ce qu'on appelle le WSP Pack, c'est du code source spécifique qui est interprété par Scénary donc ici, on retrouve un principe d'ingénierie dirigée par les modèles dans Scenario Builder. Dans, quand j'ai cherché à vous expliquer tout à l'heure euh, comment, euh, comment on pouvait qualifier Scenario Builder euh, sans avoir ce, ce principe d'ingénierie dirigée dirigé par les modèles, j'ai utilisé la le, le, locution euh, chaîne éditoriale de chaîne éditoriale. Techniquement parlant, c'est complètement vrai. Tous les principes mis en œuvre dans ScenarioChaîne le sont également dans Scenario Builder. C'est les mêmes briques logicielles qui sont réutilisées. Ce qui fait qu'en fait, le principe d'ingénierie euh, dirigée par les modèles en œuvre, euh, en œuvre euh, dans Scénarie Builder, on le retrouve aussi dans Scénarie chaîne Attention ici, le vocabulaire qui va être utilisé, il est fait pour coller euh, à l'ingénierie dirigée par les modèles, ce n'est pas exactement le même que celui qu'on manipule dans les chaînes éditoriales. Ici, je me positionne dans Scénarie chaîne Mon métamodèle dans Scénarie chaîne c'est la partie documentaire de mon modèle Scenario Builder de départ. Ça, c'est mon métamodèle de, euh, de document. Ce que je vais faire dans Scénarichain, je vais faire un document XML qui est complètement indépendant des plateformes techniques de lecture du document usuel, PDF, HTML, etc. Je vais faire ici un modèle de document, dans le sens où c'est un document qui est lisible que dans mon logiciel de modélisation, Scénarichain, mais qui ne va pas être lisible en dehors, si ce n'est si je considère que le XML est signifié en lui-même. Mes transformations ici me permettent de transformer mon modèle, donc ce que j'ai écrit, le document canonique que j'ai écrit, dans des documents qui sont interprétables dans certaines plateformes, du PDF, du HTML, on peut imaginer de le ou quoi que ce soit d'autre. C'est exactement les mêmes briques, exactement la même chose, et c'est le même principe. On pourrait appeler ça la documentation dirigée par les modèles. Si je mets les deux euh, processus euh, l'un derrière l'autre, ils partagent une chose qui est ce, ce, ce truc rouge au milieu, qui est la partie documentaire de, euh, de mon modèle. Ici, dans le modèle de, de, de scénary Builder, j'ai un modèle de chaîne éditoriale avec une partie qui correspond de ce côté-là aux publications, une partie qui correspond de ce côté-là aux occurrences documentaires. Et le, bon, grosso modo, c'est le principal. À partir de ça, on peut dire que j'ai un modèle de, de chaîne éditoriale. Donc cette, cette partie-là, la partie documentaire, est partagée par Scénario chaîne puisque c'est le métamodèle de Scénario chaîne Et ici, les transformations qui sont là, sont euh, la deuxième partie du modèle euh, transformée à travers le processus. Si je cherche du coup maintenant à répondre à ma question de départ, qu'est-ce que Scenario Builder La réponse c'est un logiciel de conception de chaîne éditoriale dirigée par les modèles. Et qu'est-ce que une chaîne éditoriale C'est un logiciel, un logiciel d'écriture de documents dirigé par les modèles. Si vous avez deux trois petites questions, on peut les prendre. Ensuite, je passe la parole à, à Stéphane Croza pour la suite. Non, Stéphane. Elle oui. tape Non. Euh, non.